Salut mes mesquichois, j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, Une nouveauté Je, On m'a contacté, euh, c'est la même personne qui m'avait contacté La dernière fois que vous avez fait un jeu de Ludovic En gros c'est un jeu de nom, comme vous pouvez le voir Créé par Ludovic Alors entre 1, en fait on dirait trop le truc de, de Le juste prix plus. 14 500. Entre 1 et 120 Ça va être chaud 50 plus 60 Ça te met un peu le stress parce qu'il faut aller vite il m'a dit qu'il avait créé ce second jeu, donc il voulait que j'en fasse une vidéo, donc c'est parti, nous allons voir, c'est un quiz FR, donc on va aller voir ça de suite. Niveau 1, date de la fête nationale en France, pas le 14 juillet ça Validé Ouais Ok en gros c'est juste des petits quiz comme ça en fait Euh mille mots Mille mots J'ai vu. Plus... Attends Alors, Je sais jamais pour les mots Les go Les co Les trucs Euh co Pas d'abord Co Mo Go To Pas mille co Pour des mots Et un go peut-être pour mille mots Ouais Trop forte. Que vaut. Ah, mais je connais pas les FRF. Je sais pas quoi là. FRF. Là, ça va être du pif. Là, c'est pas en euros. C'est soit ça, dollars, sais pas ce que c'est, ou en euros. Ah, mais c'était pas les francs. Ah, c'était francs français. Donc, c'est peut-être un euro. Ouais, trop forte, les gars. Quelle est l'année des attentats du 11 septembre Je sais plus du tout. On va mettre 2005. Mauvaise réponse. Vous perdez un point. Vous va toujours recommencé à essayer. Ah, bah, c'était 2003 alors. Bah, c'était 2001. Combien de lettres dans l'alphabet français Il y en a beaucoup. On va mettre 26. Laquelle de ces propositions est une marque de voiture Bah, Tesla. Parce que Newton, c'est pas les trucs des sons ou je sais pas quoi. Einstein, bah, c'est Einstein. Et c'est ça. Quelle est la d'Angleterre Bah, c'est Londres. Quel pays a remporté l'horizon 2021 alors là je sais pas, j'ai pas suivi l'Eurovision. Donc on va laisser la France. Oh. Bah je sais pas. L'Italie L'Italie a gagné la l'Eurovision 2021, ok. J'ai pas suivi les, Eurovi les Eurovisions. Donc euh, voilà. On va faire jusqu'au niveau 10 et après... Super. <rire> Combien peut-on gagner au maximum au jeu à gratter cash On peut gagner beaucoup ça. le cash. Je crois c'est jusqu'à 50 000. Hein. Oh. Non Un peu plus 500 000 ah ouais Ah ouais Je savais même pas. Et en plus, en bas, vous avez vu, c'est marqué par Ludovic. Dédicace à lui, merci à lui. Depuis, c'est récent. Bon, il m'a contacté il y a très peu de temps. <rire> fin décembre ou début janvier 2023, je sais plus. Mais euh, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez un peu compris le concept. C'est juste des questions comme ça, à quiz. Vous pouvez faire ça avec vos amis et tout, comme ça. Euh, savoir qui, qui est le plus fort dans les quiz et tout. Euh, voilà, voilà. Donc, c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer euh, ce jeu, le Quiz FR. Simplement, Donc, marquez Quiz FR sur euh, le Play Store et vous le trouverez tout simplement. Et sinon, bah, vous mettez exemple, euh, je sais pas, Ludovic M... Euh... Ça peut-être marqué ces différents jeux, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.